bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui on va trier nos papiers on va profiter de ce confinement obligé pour euh, pourquoi pas ranger un peu son intérieur vous savez je suis minimaliste donc j'ai une façon de trier des papiers et de les conserver mais j'en ai quand même encore en, en papier je reçois encore de rares courriers mais vous allez voir c'est vraiment très peu je vous montre déjà mon système et puis on va trier ensemble. Bon, moi, ça va aller vite parce que je le fais très, très régulièrement. Ma première astuce est tout simplement de trier les papiers, de traiter les papiers dès que vous recevez les courriers. Euh, pareil comme les mails, dès que vous recevez la, la chose. Si c'est quelque chose d'important, vous le traitez euh, dans la semaine. Euh, quand c'est papier, moi, je le fais le jour même s'il faut refaire un chèque et tout. Et après, je range le papier. Euh, si c'est juste quelque chose à garder parce que c'est une information ou autre. Euh, si c'est en format papier, je vais le numériser et, et voilà. Sauf si c'est la fiche de paye, là c'est le seul truc, un des seuls trucs que je garde en papier et en numérique. Oui, je l'ai aussi en numérique au cas où il y a un changement de révolution. Je suis déjà prête. De... Donc justement, j'ai quoi J'ai ce classeur là euh, qui regroupe toute ma vie, donc j'ai 34 ans. <rire> euh, donc il y a il y a tout, il y a mes diplômes, il y a les contrats de travail, il y a les fiches de paye, il y a mes papiers pour la Belgique, les papiers que j'ai eu en Espagne et les papiers maintenant en France. Euh, et tout ce qui est santé et j'ai aussi euh, des papiers, quelques papiers pour les enfants, j'en ai deux, c'est tout. Tout est là-dedans. Et ensuite, j'ai toujours l'habitude de garder un, une petite, soit c'est un... Je sais pas comment on appelle ça, un petit feuillet plastique comme ça quand il y a vraiment beaucoup de feuilles. S'il n'y en a qu'une ou deux, c'est là-dedans. Ça, ce sont les feuilles que je ne vais pas garder plus tard, mais que j'ai besoin en ce moment. Donc là, c'est des consignes pour faire l'école à la maison. Les consignes des parents, enfin des, des, des maîtresses, euh, pour les parents. Et il y a également euh, le certificat de scolarité, au cas où on est un contrôle. Bref, l'école nous l'a donné, je l'ai gardé, on ne sait jamais. Voilà, voilà. Donc je vous mets la petite vidéo pour trier nos papiers ensemble. Donc première chose, regroupez tous vos papiers, cherchez partout, partout, dans votre, dans votre bureau, dans vos classeurs papiers. Cherchez aussi euh, dans vos sacs, dans la voiture, peut-être que vous avez laissé des, des enveloppes ou autre. Regardez votre boîte aux lettres et allons-y Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon tri, c'était assez rapide, je garde les pochettes plastiques. En fait avant j'avais une pochette plastique par santé, diplôme, mais c'est pas pratique. Pour l'instant j'ai mis tout là-dedans, on verra bien. Euh, j'ai mon manuel du, du piano. Alors les manuels, on a un truc, un classeur spécial que pour les manuels, euh, qui est commun. Euh, donc il est euh, là-bas, c'est juste un... il est, plus, il est, oui, il est de cette taille-là où on met tous les manuels qu'on veut garder. Euh, moi je mets bah, par exemple le piano, typiquement c'est un gros truc électronique, je préfère le garder. Euh, et après il bah, y a tout ce qu'il y a à recycler, euh, que ce soit à donner aux enfants, parce qu'il y a le recto qui peuvent dessiner dessus, ou à déchiqueter, etc. On verra bien. Peut-être que maintenant vous avez été intrigué par ceci. Combien de temps gardez vos papiers Eh bien, je vais vous faire un petit topo. Alors, en gros, tout ce qui est factures etc, vous êtes censé les garder entre 2 à 5 ans en fonction de, euh, de la teneur des factures. facture d'entretien par exemple des voitures c'est 5 ans, euh, les infractions routières c'est 1 à 3 ans, assurance auto c'est 2 ans, euh, relever des comptes et des talons de chèque 5 ans, ok, <rire> euh, archives de banque 10 ans. Alors il faut savoir que tout ça vous n'êtes pas obligé de les avoir en papier, vous pouvez les garder en numérique. Et moi, par exemple, les banques, je ne m'embête pas à retirer tout à chaque fois qu'ils l'ont, parce que je sais que eux-mêmes, ils ont l'obligation de tout garder. Donc, si j'ai un problème, je leur demande de me l'apporter et puis basta. Je me casse pas la tête et très franchement, j'ai jamais eu de souci. Donc voilà. Euh, alors ensuite, contrat de travail et fiche de paye. C'est la chose à garder à vie et c'est la chose que je garde en papier. Je vais vous montrer en fait. Ça, ce sont tous mes contrats de travail travail oui. et euh, fiches de paye. Euh, donc euh, bah, ça fait déjà beaucoup de temps que je travaille depuis que j'ai 15 ans. Donc ça fait à faire 19 ans que je travaille. Donc tout est là. Et, euh, et voilà. Mais j'ai aussi la copie numérique. Et d'ailleurs maintenant que je suis auto-entrepreneur, j'ai plus d'imprimante. Mais euh, je garde à chaque fois les les... Les factures que je fais et à la fois les paiements, que ce soit les paiements URSAF, les paiements Pôle emploi, etc. Je les garde en numérique. J'ai un, un dossier par mois que je classe dans un dossier par année. Après, vous allez me dire, bah, tout ce qui est assurance, euh, contrat de, de, de banque, pff, moi, je, on les garde et à la fois, j'aimerais bien les numériser et bye bye. Euh, seulement, ben, je n'ai plus d'imprimante ni de scanner, donc pour l'instant, je les garde. Euh, mais très franchement, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir les, les zapper. Si vous voyez une main bouger, c'est ma fille qui est à côté de moi. <rire> euh, ensuite, euh, quoi d'autre Tout ce qui est immobilier. Alors, si vous faites construire, vous devez tout garder pendant 10 ans. Génial. Euh, L'assurance au logement pendant 2 ans. Et rapport locatif pendant 3 ans. Tout ça pouvant être numérique. Je répète, vous pouvez garder tout ça de manière numérique. C'est même mieux d'avoir une copie de tout en numérique, au cas où il y a un incendie. Donc il n'y a pas besoin de... Si vous avez tout ça en... Moi je recevais des quittances de loyer euh, par mail, mais du coup je n'avais pas besoin de les imprimer. J'ai mon petit fichier et je gardais ça là-dedans. Tout ce qui est... Euh, ben moi j'avoue que tout ce qui est facture, genre mon téléphone portable ou quoi, je garde jusqu'à la garantie, quand c'est plus sous garantie. Je, je recycle euh, ou je, enfin si je l'ai reçu en général vu que je, ai, je les ai acheté sur backmarket, je reçois la facture en papier au moment où je reçois le téléphone, donc ça je la garde si je ne l'ai pas reçue, je le garde sur mon téléphone enfin sur euh, l'ordinateur et c'est tout donc voilà euh, je ne garde pas tout ce qui est manuel de montage, etc <rire> voilà voilà donc j'essaie je, de me simplifier la vie, à chaque fois que j'avais des, des mails, de, des ambassades me disant il faut faire ci, il faut faire ça, je faisais ceci ou cela, mais je les gardais pas, tout ce qui est mail d'information, bye bye. Euh, j'ai même pas gardé mon permis, oh, j'ai peut-être mon permis de conduire, je suis même pas sûre si j'ai la feuille de, de déclaration du permis de conduire. Je pense que je l'ai numérisé et après elle a été déchirée par les enfants ou quoi, bref. Je l'ai en numérique. Et c'est pareil pour les impôts. Je n'ai pas les fiches d'impôts, les avis d'imposition ici. Mais ils sont en numérique. Et donc ça, vous pouvez garder 2 à 3 ans. Euh, ça va dépendre aussi si vous êtes auto-entrepreneur ou pas. Auto-entrepreneur, c'est plus 3 ans. Si c'est euh, personnel, c'est 2 ans. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a motivé à bosser sur vos papiers, à reprendre le contrôle là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao